bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un peu un pré tri un premier tri donc là j'ai mes photos euh, qui sont que j'ai fait à Cassis, donc euh, certaines ici au drone et d'autres avec mon panasonic gh5 alors je vais faire un tri je vais commencer donc euh, là on peut voir que c'est à peu près les trois mêmes donc si je sélectionne les trois je peux faire ici une comparaison des trois et retenir celle qui me paraît la mieux donc euh, bah, la mieux c'est celle qui est en bas voilà donc elle Je la garde je reviens Alors, maintenant que nous avons fait nos sélections avec les petits drapeaux blancs, nous pouvons donc, en appuyant ici sur Attributs, nous affichons ceci, et si là, j'appuie sur le petit drapeau blanc, il ne me reste plus que les photos marquées. Les autres, je ne les vois plus qu'elle soit toujours là, parce que si j'enlève le petit drapeau blanc, évidemment, tout revient. Voilà. Donc euh, ensuite, on peut faire aussi des classements par étoiles. Par exemple, si on attribue des étoiles ici, on pourra très bien afficher, par exemple, celles qui ont 4 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, etc. Ou aussi on peut faire un tri idem par couleur, etc. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un dossier, un nouveau dossier. Donc je vais le faire ici, créer un dossier dans Cassis. Là, je marque retenue. Inclure les photos sélectionnées, je fais créer. Et donc là, il m'a déplacé les images dans retenue. Voilà, donc ça nous permettra après de travailler que sur ces images-là. Voilà, donc euh, ben la prochaine fois, nous commencerons à travailler sur les photos. Merci, à bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner.